Qu'est-ce que c'est qu'un mythographe Ou une mythographe Il y a un mytho dedans Menteur. Des menteurs. Ouais, menteur. Mytho, mythologie, mais en fait c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on est mythographe, on s'intéresse au mythe, à la mythologie. Un mythographe, c'est quelqu'un qui est spécialiste du mensonge. Nous, nous sommes des menteurs professionnels, menteuses professionnelles. Oh wow. oui, oui. Nous vous demandons de nous croire sur parole. Ah ouais, tu, tu Et tu tout ce qu'on va raconter est vrai. À croire. Ah, et nous vous invitons évidemment à nous rejoindre et à devenir mythographe. Ça va Ça, ça, ça, ça, ça. Dorian Dorian, je crois que ça s'écrit ah, bon. Là, pas pas. Ah, bien, je m'appelle euh, Bélé Taylord, euh, on a fait une enquête à propos euh, de N et E qui ont disparu de la surface de la Terre. Et on essaie un peu de trouver qu'est-ce qu qui représente ces deux lettres N et E. Ce qu'on a récupéré c'est des indices qui sont là. Qu'est-ce que c'est Alors c'est toi, c'est un téléphone, alors tu vas me dire à quoi ça sert ben nous dire quoi ça sert. Et des appels, à des gens de... de... ça relie pour envoyer des messages. Ouais. N et E, je ne sais rien dessus. Comme rapport entre la mythologie et le téléphone, je pense qu'il y a peut-être le rapport de communication. Parce que la mythologie, tout le, monde le, euh, euh, tout le monde la connaît, parce que ça devient mondial. alors que, euh, Et le téléphone aussi, ça nous permet de communiquer avec plusieurs personnes. Donc je pense qu'à travers le téléphone, on peut faire passer la mythologie. On a, on a appris à écrire à l'envers. Euh, avec un miroir, quand on écrit à l'envers, ça, ça reflète euh, à l'endroit. et euh, on a, quand on a écrit à l'envers, on a mis de l'encre sur la feuille. Après on a enlevé l'encre, hein, il en restait un peu. Et on a imprimé et ça a donné euh, comme une information. Voilà. Euh, je m'appelle Raoud je... euh, Mamoueni. J'ai euh, 12 ans. Je suis en cinquième. Euh, je suis venue ici pour euh, apprendre à faire des vidéos plein de choses euh, importantes et je crois que c'est bien. 13 photographes, Donc on va faire avancer ça pour demain, réfléchissez un peu à cette histoire d'écho, renseignez-vous sur écho, faites une enquête demain après-midi sur l'écho, sur et, euh, et on en reparle demain. Alors voici votre oasis super fruité. Alors il a 100% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est un oasis tropical, 1,92€ aussi comme le jus de pomme, avec bien sûr un super héros intégré. Euh... En nutrition, c'est très bon pour les enfants à plus de 8 à 10 ans. Et puis buvez votre jus d'orange le matin. Yeah. Euh, purée de tomates, oui. très bon pour la santé. Excellent yeah. avec des yeah. croquettes. Bon, la mythologie, c'est quelque chose euh, euh, d'assez étrange. Je connais euh, le Minotaure qui euh, mange les humains cinq par an euh, euh, dans le labyrinthe. La mythologie m'invoque un peu les Grecs et, euh, les, et les anciens temps. Donc là, nous avons un indice en volume et la France, qu'est-ce que tu dirais que c'est Est-ce que vous connaissez ce genre de plante C'est un oignon. Un oignon, oui, oignon en bulbe. Ah, oui. hum. Est-ce que tu vois une similitude entre cet indice et cet indice Ah, oh, c'est les mêmes C'est les mêmes. Ça, ah, c'est pas du. Des... Là, c'est quand il est plus petit, là, c'est quand il a grandi. Ouais. Un narciss. narcisse. Narcisse. Ah, ça me parle. Ça. Narcisse Petit. Anna a très Anna, envie de dire que. Mais parce que quand la fleur, elle se, elle se baisse, elle se reflète elle-même et elle se voit. Oh, alors là, ça relie à beaucoup de choses, notamment le miroir. Ah, ouais. Allez, là-dedans, C'est très intéressant. Moi, je crois que Narcisse, c'est quelque chose qu'on peut garder. Je crois qu'on est sur N la N bonne voie. C'est N. Oui. Donc, vous êtes d'accord, j'écris Narcisse en possibilité Narcisse sous le écho. N. Narcisse et écho. Ah oh, ouais, c'est un Narcisse et écho. Narcisse Donc est en fait, beau. là, Je on, vois, non, fini. on ça, ça. peut ouais, relier l'écho au miroir, ah, est Narcisse et miroir. Même dans l'eau, dans un miroir, on ne voit que l'image de soi. Donc là, on voit bien que Narcisse voit une image de lui différente de lui il y a aussi que si l'eau est sombre elle ne reflète pas ce qui est sombre elle va refléter que ce qui est clair donc en fait une image elle va forcément quoi qu'on fasse être pas totalement conforme à la réalité c'est encore peut-être que comme il s'est transformé en fleur, il a disparu du monde des humains du coup maintenant il est devenu végétal ah oui ben, si, euh, si écho ben, c'est l'écho de Narcisse, ben, si Narcisse disparaît, il y a aussi. Oui, forcément, ça qu'il parle. Ah. Ah. Ah. Ah. Super wow. C'est comme un écho aussi, le portrait. Ouais. Hein euh, donc cet après-midi. Là, on va... il est midi, donc on va faire la pause. Ouais. Déjeuner, je... Oui et, euh, et ensuite derrière on, on fera un petit truc autour de l'autoportrait justement. Sur nos, nos portraits à nous. Avec un, une grosse lumière, on a attaché une feuille sur un tableau de feutre effaçable. Et on a avec un crayon on a dessiné mon ombre sur une feuille. Et après, ça a donné ce dessin. Que faites-vous exactement en ce moment Je suis en train de faire un calligramme. Mmh. Qu'est-ce que c'est un calligramme Un, un calligramme est le fait de se représenter, se représenter soi-même avec des vous mots. Vous oui. euh, Par exemple, comme là, vous pouvez le voir, euh, un dessin. Et grâce au portrait chinois que j'ai fait, je vais me redessiner mais avec des mots. Okay. Euh, je trouve que c'est très créatif. Très inventif sur tous les questions. Oui, surtout les questions. Paris ou Marseille Marseille. Orteil du pied droit ou orteil du pied gauche hum, Pied gauche. États-Unis ou Chine Oh, Chine. Hop. Euh, New York ou Maroc New York. Est-ce que c'était difficile euh, Un tout petit peu. Pourquoi Quelle était la difficulté la difficulté, c'était, euh, par exemple, on nous demandait euh, narine gauche ou narine droite, et ben on savait pas. C'était des questions un petit peu folles, c'est ça Ouais. Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé de cette activité, de ces trois activités Franchement, elles sont cool. Quelle était la meilleure pour vous Euh, bah là, je suis en train de faire mon dessin, et enfin, mon, euh, mon dessin, enfin, la dernière étape, quoi. Et je pense que c'est ma préférée. Moi, ces derniers jours, j'ai appris euh, déjà comment filmer avec une caméra, okay. euh, qu'il fallait rester stable. Okay. Et j'ai appris euh, les différents instruments euh, avec lesquels on pouvait tenir euh, les caméras. Okay. Euh, les activités qu'on qu a fait aujourd'hui, comme le dessin et le, le, le, portrait, chi, le portrait chinois, euh, les le, caméra et le, miroir. le devin Tirésias dit à Lyriopée qui fut la première personne à le consulter. Alors vous savez ce que c'est qu'un devin euh, Ouais, c'est un gars qui peut deviner dans l'avenir. Voilà, c'est ça. Qui, qui fait des oracles. Ouais. Et il a déclaré, ce Tirésias, Narcisse vivra très vieux à condition qu'il ne se regarde jamais. Et Narcisse, il est souvent rangé dans les insensibles, en fait. Il n'est pas sensible aux autres. Une... Il oui, ben, On ne sait pas, mais en tout cas, il ne, il ne répond pas à la demande de l'autre. Et d'ailleurs, on n'est pas toujours obligé de répondre à la demande de l'autre. C'est important d'avoir ses limites et de dire, « Ben non, moi, ça ne m'intéresse pas, égo, je ne je te veux pas. » Tu, tu ne m'intéresses pas, et puis d'ailleurs, personne ne m'intéresse. On a le droit à des moments donnés où tout le temps, enfin, je veux dire, notre propre corps, l'amour qu'on veut donner, tout ça, on a le droit de ressentir des choses qui vont peut-être blesser les autres. Et Echo, elle est blessée. Elle est blessée par Narcisse parce qu'il la repousse. Et Narcisse n'a pas blessé que Echo, il a blessé d'autres personnes. Et ces autres personnes aussi ont le droit d'être blessées. Au final, ça dépend où est-ce qu'on se place. Et chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais ce qu'on n'a pas le droit, c'est de forcer les choses. C'est de forcer quelqu'un à nous aimer ou à faire quelque chose qu'on ne veut pas avec notre corps. Et donc, il va, un jour, il va, il va se retrouver au-dessus d'une source dont on dit qu'elle n'a jamais été souillée par un quelconque animal. Personne n'a jamais bu dedans, c'est super clair, tout ça. Et là, il, se, il voit quelqu'un. Et il lui parle. Et il le trouve beau. Et, on il et il en tombe amoureux. Et il s'enflamme. Et il s'enflamme, il devient complètement dingue, complètement amoureux. Et il ne quitte plus jamais cette image. Il est toujours dessus. Et, et il ne peut pas l'attraper. Et, et il est complètement, euh, comment dire, captivé, attrapé. Mais il ne peut jamais attraper la personne dont il est amoureux. En fait, oui. Et en fait, c'est ben, son, son, son reflet. C'est son, son reflet. C'est pas lui, c'est son reflet. Les réseaux sociaux aiment hum, que c'est bien mais qu'il ne faudrait pas tout le temps euh, y, faire, y faire complètement attention, qu'il faudrait parfois revenir au truc essentiel de la vie, euh, donc avoir plus de sociabilité, mais physique, pas que virtuelle. Ça, ça te rappelait c'est ça Oui. Oui, mais puisqu'il y a encore la virtualité à ce moment, du coup, lui, c'était plus la... C'était plus... C'était plus... Euh...